Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinar organisé conjointement entre Oracle Customer Experience et Talent. Je suis Roland Cochassian, je suis spécialiste expérience client chez Oracle et je vais avoir le plaisir d'animer et de modérer ce webinar qui va être consacré à la fidélisation, à la préférence client ou à l'engagement client d'une façon large. Euh, ce matin, j'ai le plaisir de recevoir euh, deux personnes qui vont pouvoir donc euh, animer et vous présenter chacune euh, leur vision du sujet. Euh, nous allons commencer ce webinaire avec euh, Juliette Branly, consultante de transformation digital retail pour euh, le cabinet euh, Talent, ainsi que Charmaine Geoffroy, euh, spécialiste sur tout ce qui est solution de gestion de la fidélité chez Oracle. Alors, on est ensemble pour à peu près une petite demi-heure, ce webinaire va se décomposer en en de grandes parties. Euh, Juliette va euh, introduire euh, le sujet avec euh, une présentation qui va permettre peut-être de remettre en perspective euh, ce qu'est la notion d'engagement client dans un paysage de consommation et dans un paysage sociétal dont on sait qu'il a été extrêmement bousculé depuis ces, ces derniers mois et on va euh, y revenir dessus. Euh, puis euh, nous passerons la parole à Charlène qui, euh, de façon peut-être un peu plus précise, va nous parler un peu de ce qui concerne la plateforme des moyens, comment on motorise ces nouvelles stratégies d'engagement client, comment on tire de nouvelles à la fois grâce à la data et grâce à la technologie. En tout cas, on espère que ce webinaire vous permettra de trouver un certain nombre de réponses aux réflexions qui sont les vôtres. Je vous propose de démarrer sans plus attendre. Je te passe la parole, Juliette. C'est à toi. Merci, Roland. Alors, en effet, dans ce premier temps, on a souhaité vous présenter des pistes de réflexion sur le pourquoi il faut repenser les politiques de fidélité traditionnelles, les politiques qui portent généralement sur des récompenses à la transaction. C'est-à-dire un client cumule des points ou un bon de réduction à chaque fois qu'il réalise un achat. Donc, Un pourquoi qui est lié à l'évolution du comportement des consommateurs lors de la dernière décennie, notamment, et qui va nous inviter à repenser la fidélité en termes d'engagement des clients. Et ça, c'est Charlène qui vous en parlera un peu plus précisément juste après ma... ma présentation. Alors, Un monde qui déstabilise. Depuis une bonne décennie, on peut en effet constater assez clairement l'effet battement d'aile du papillon. Depuis la crise des suprames qui est partie des États-Unis en 2008 et qui a eu un impact mondial, à la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, qui est partie d'un épisode relativement mineur en Chine, on constate de plus en plus la survenance d'éléments imprévus et qui ont des conséquences considérables. D'un autre côté, les évolutions technologiques, qui sont surtout, surtout liées au numérique, vont en s'accélérant. Aujourd'hui, on voit des courbes d'adoption des nouvelles technologies qui sont verticales. Donc, alors que le réfrigérateur, par exemple, en son temps, avait mis plusieurs décennies à atteindre 50% de la population, maintenant, les nouvelles technologies rentrent dans les foyers en quelques mois, voire quelques années, mais beaucoup plus rapidement. Donc, Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on se prépare à un monde qu'on ne connaît plus à l'avance. Et on ne parle quasiment plus de progrès, d'ailleurs, mais d'innovation, comme si l'idée de progrès avait cessé de faire sens dans ce monde incertain. Donc cette incertitude, elle va générer des postures de repli des États vers moins de coopération entre États et davantage de protection, voire un recentrage nationaliste. Par exemple, on entend aussi parler maintenant de, de split Internet ou de la balkanisation d'Internet. Donc Ce qu'on ce qui, ce qu peut constater, c'est que alors que le principe fondateur d'Internet, c'était à l'origine celle justement d'un réseau unique et mondial, on irait vers des Internets qui maintenant épouseraient les, les frontières des États. Les gouvernements qui sont donc pris aussi en étau entre les problématiques économiques de leur pays et les problématiques mondiales, lesquelles pourraient imposer un changement drastique de modèle, peinent à régler les problèmes eux-mêmes. Parce que finalement, ça reste assez nouveau pour tout le monde de résoudre le type de situation auquel nous sommes confrontés dans un monde qui est devenu complètement interdépendant. Des, des formes de gouvernance qui sont plus autocratiques, qui réémergent dans plusieurs États pour différentes raisons. Euh, parce qu'elles semblent offrir des réponses simples et donc rassurantes à des problèmes complexes, et puis parce que c'est plus rapide et efficace d'imposer massivement des solutions ou de dicter des comportements pour obtenir des résultats à court terme. De l'autre côté, les individus que nous sommes, nous sommes coincés dans une injonction paradoxale entre le carpédienne parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et que nous sommes assez impuissants à contrôler ce qui va advenir. Et ça, on le voit bien au travers de la résurgence du, du stoïcisme avec cette, cette fameuse maxime que vous avez dû entendre également, accepte ce que tu ne peux changer, change ce qui peut l'être et, et la sagesse de faire la différence entre les deux. Donc, une injonction à être heureux maintenant, euh, comme en témoignent d'ailleurs les ventes considérables de livres sur le développement personnel. Et de l'autre, euh, une injonction à se responsabiliser et à être autonome c'est notamment l'écologie des petits pas, le zéro déchet, le recyclage. Et donc c'est l'impact de nos actions individuelles sur le devenir de la planète, mais aussi bien sûr sur notre propre devenir. Donc, dans ce monde qui bouge, hein, ce monde mouvant, volatile, voire euh, chacun est en jouant à compter sur ses propres facultés pour s'adapter. Et cette injonction qui pèse sur les individus, c'est celle d'être autonome. Ça se manifeste très clairement aujourd'hui et depuis quelques années. Donc, jusqu'au début des années 70, les personnes avaient surtout à gérer la dichotomie entre ce qu'il est permis de faire et ce qu'il est interdit de faire. Et maintenant, l'écart, il se situe entre ce que je voudrais être et ce dont je suis capable. Et finalement, si je n'arrive pas à faire les choses, j'en suis responsable, voire coupable. Donc, c'est la contrepartie qui est offerte par la liberté d'action dont nous disposons de plus en plus dans nos pays occidentaux. Et ça, on peut le constater dans plusieurs pans de notre vie, hein, puisque, euh, puisque chacun d'entre nous pourrait réaliser sa mission de vie, euh, chacun doit y parvenir. Donc En entreprise, notamment, ça se traduit par la recherche de savoir-être. Hein. Ce sont des mots qui ont éclos assez récemment, dans la dernière décennie. Hein. Les salariés sont évalués sur leur savoir-être, leur capacité à apporter des solutions, à s'adapter, à être flexibles. Euh, et ils sont moins jugés qu'auparavant sur des savoir-faire ou sur la bonne exécution d'un certain nombre de tâches planifiées, hein, mais bien effectivement sur leur capacité à être autonome, les forces de proposition, euh, etc. Donc, en, en résumé, la liberté qu'on qu confère aujourd'hui euh, aux individus, elle a un lourd contrepoint, et ça, c'est la responsabilité de chacun lorsqu'il fait des choix. Et, et de fait, les injonctions paradoxales, on peut les retrouver au sein de chaque individu qui veut à la fois se réaliser pleinement, et en même temps, qui peut se sentir responsable de perpétuer un mode de vie intenable qui pourrait conduire le, notre monde tel qu'on le connaît euh, à sa perte. Dans le même temps, euh, ce qu'on constate également avec l'Internet dans de plus en plus de foyers, c'est l'infobésité. C'est euh, cette surcharge d'informations qui oblige à, à faire un tri. Et un tri qui est fait euh, avec des biais cognitifs. Je ne vois que ce que je crois déjà et euh, qui est renforcé par les algorithmes utilisés sur les réseaux sociaux. Hein. C'est le phénomène des echo chambers, et, euh, et on observe effectivement une tendance au clivage et à un durcissement des opinions de chaque individu lorsqu'il passe un certain temps sur le web, euh, qu'il soit ou non euh, confronté euh, à des opinions euh, différentes des siennes euh, d'ailleurs. Mais globalement, du coup, euh, ce climat... Jonathan, tu peux revenir sur la slide précédente, s'il te plaît voilà. Euh, bah donc, globalement, ce climat, il va générer une envie de collectif et de positif, un besoin de valeur refuge, d'être sécurisé et rassuré, et aussi euh, bah, des moyens de penser le complexe. Et euh, vous l'aurez constaté aussi, sur beaucoup de plateaux de télévision, euh, on invite désormais des sociologues, des historiens, des philosophes pour décrypter le réel et l'actualité qu'on a euh, du mal à appréhender. Merci, Jonathan. Dans ce contexte, euh, le comportement des consommateurs, il évolue bien sûr. Et du coup, on, on voit un, un spectre euh, des comportements qui s'étire, qui est très étendu, qui a, avec une polarisation qui est à l'œuvre. Alors forcément, ce que je vais vous dire, c'est très simplifiant et schématique. Bon, c'est une façon de penser le complexe. Ce qu'on qu observe, ce sont des comportements euh, qui vont se concentrer autour de ce fameux lâcher prise, avec euh, s'adapter. Et le terme de résilience qui devient à la mode. Donc, ce sont des personnes, par exemple, dont on fait peut-être partie, hein, qui vont fabriquer leur pain pendant le confinement, qui cherchent à reprendre contrôle de leur vie en, en retrouvant de la maîtrise sur leur quotidien et dans les petites choses. Donc, euh, qui vont apprendre à faire leurs propres cosmétiques, faire son potager, euh, et donc littéralement ou métaphoriquement euh, cultiver leur propre jardin. Ils vont plutôt avoir une, une tendance à la euh, déconsommation. Là, je ne fais pas des catégories, hein, je parle de types de, de, de, de, de, type de comportements qu'on peut constater sur un, un spectre qui s'étire. Euh, on, on a aussi euh, des, des, là, pour le coup, des consommateurs, ce sont ceux qui ont foi en, en l'innovation et euh, les apports de la technologie, Donc, qui pensent que la technologie euh, veut, peut, peut être et va être la solution à la majorité des problèmes mondiaux. Et ce sont souvent ceux-là qui sont les early adopters de produits innovants. Ils vont être adeptes de la culture, de se démarquer, du dernier produit connecté. Et donc, ils croient effectivement au solutionnisme technologique. Et puis, il y a ceux qui pensent que les réponses se trouvent du côté des grandes actions et décisions collectives. Que cela ne peut plus être, chacun essaye avec ses petits pas de son côté, mais qu'il faut fédérer du collectif et engager des grandes actions pour reprendre la maîtrise des événements. Et ceux-là, ils vont avoir tendance à passer de la consommation à la consommation. Et ce sont ceux-là notamment aussi qui vont dénoncer les marques hein, qui ne tiennent pas à leurs engagements ou qui n'ont pas une politique éthique et responsable. Du côté du marché, donc, euh, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un décalage assez considérable entre vouloir d'achat et pouvoir d'achat. Donc, le revenu médian en France, en 2018, il était de 1780 780 euros. On observe aussi une baisse de l'État-providence depuis une dizaine d'années. Et Finalement, on a une consommation qui est assez flatte depuis 2008. Pour autant, il y a des ouvertures de millions de mètres carrés de surface commerciale supplémentaire. Il y a le e-commerce qui propose une offre pléthorique. Et finalement, ce qui s'opère, c'est une sélection assez darwinienne de l'offre où c'est le marché qui va décider quels produits vont survivre ou non, quelles marques ou quelles enseignes vont survivre ou non. Dans ce contexte, le client, il reste roi, mais pauvre. Et du coup, son pouvoir d'arbitrage et son niveau d'exigence ne font, ne font que monter. Alors, en synthèse, euh, alors je ne sais pas parler chinois et je m'excuse euh, auprès de ceux qui pourraient parler chinois ou le comprendre, mais j'ai lu que pour le, le mot chinois pour crise, euh, ça se dit, euh, enfin ça s'écrit en tout cas Waiji et ça se compose de deux caractères. Donc l'un qui signifie danger et l'autre l'opportunité. Et en ce sens, on peut dire aussi qu'on vit une crise continue depuis, euh, depuis une bonne décennie. Donc une crise de sens, politique, euh, économique. Et aujourd'hui, bien sûr, je ne vous l'apprends pas, sanitaire. En réponse à ça, un spectre des comportements clients euh, qui se polarisent, qui s'étend de plus en plus sur des, des, des comportements qui, euh, qui se différencient et, et dans un contexte d'abondance de choix pour le consommateur et de nécessité pour lui d'arbitrer entre ses achats. C'est la marque ou l'enseigne qui vont devoir euh, redoubler d'attention auprès de, de, de leurs consommateurs pour générer euh, la préférence au client. Alors, les leviers, excuse-moi, Jonathan, tu, un, euh, tu peux remonter. Merci. Donc les leviers pour ce faire, le, le prérequis, c'est euh, de communiquer les valeurs euh, vécues de la marque ou hein, de l'enseigne, hein, son contrat, sa promesse. Donc Darty, qu'il avait bien compris depuis longtemps avec son, son contrat de confiance, qu'il a d'ailleurs remis au bout du jour. Qui communiquaient peu sur les produits eux-mêmes et beaucoup sur la confiance avec ses clients. Donc, vigilance aussi, les décalages entre les discours de l'enseigne et les actes peuvent être fortement et rapidement sanctionnés. On va parler de greenwashing ou de human washing dès lors qu'une communication de marque est décalée avec la réalité de ses choix. Donc, vous avez peut-être aussi entendu parler il y a quelques jours du compte Instagram Balance ta start-up. Euh, qui a été créé récemment et qui a dénoncé des pratiques euh, de la marque de bijouterie euh, des NVB Louyetu, euh, ce qui a suscité le désabonnement de milliers d'internautes du compte Insta de Louyetu en, en quelques jours. Donc, c'est effectivement très important maintenant d'être sincère pour les marques dans leur, dans leur communication et d'aligner leurs discours et, et leurs actes. Digitaliser euh, une évidence mais surtout une digitalisation qui va permettre de concilier plusieurs aspects que j'ai déjà un peu évoqués précédemment. Donc, celle de personnaliser la relation qu'on a avec le client. J'en ai un peu parlé avec l'individualisme qui fait que chacun veut être reconnu dans sa singularité, son unicité, sa subjectivité, mais pas seulement. Parce que dans le même temps, on voit aussi une volonté des individus d'être reconnus par le collectif. Ils veulent être inclus, on parle de plus en plus d'inclusivité aussi, euh, acceptés tels que différents, euh, et reconnu comme unique. Il y a une, une, une étude assez récente aussi qui, qui montre que les preuves sociales, c'est-à-dire les avis laissés par les consommateurs, les, les communautés de pairs ou, ou les applications de recommandation de type Yuka, par exemple, est un des premiers critères d'achat des produits par les consommateurs. Et donc, il y a vraiment un intérêt pour la marque ou les enseignes de créer leur, leur propre communauté d'utilisateurs et pour ce faire de, de récompenser l'engagement individuel du consommateur vis-à-vis -vis de la marque ou de l'enseigne. Et donc, ça, c'est notamment aussi le, le, le propos de Charlène qui va, qui va vous en parler un peu plus précisément. Euh, si vous avez des questions relatives à, à ce dont je viens de parler, vous pouvez poser les questions dans le chat et on, on y répondra à la fin de, de ce webinaire. Merci. Absolument, Juliette. Euh, merci pour cette présentation. Donc, encore une fois, vous l'avez compris, on a souhaité, dans le cadre de la préparation de ce webinaire, justement, euh, revenir sur la nécessité d'avoir un regard d'ensemble, un regard un peu sociologique à la fois sur l'époque et les consommateurs, parce que, alors, vous l'avez compris, les consommateurs sont euh, des individualités avec euh, leur système de valeur, leur psychologie qui leur est propre. Et forcément, ça crée euh, une nouvelle grille de lecture et euh, une nouvelle grille en termes d'enjeux pour, euh, pour les marques et dans un phénomène inédit en termes de complexité, complexité qui est générée à la fois par la technologie, la data, le phénomène de platformisation, et c'est justement sur ces sujets là que va se poser la question liée à la plateforme des moyens. Et je vais donc passer la parole à Charlène pour nous expliquer maintenant comment on peut motoriser cette stratégie d'engagement client en 2021. Charlène, c'est à toi. Merci Roland. Euh, donc, on l'a vu effectivement à l'instant avec euh, Juliette, donc la fidélité client, elle a énormément évolué euh, ces dernières années. Et aujourd'hui, les marques, elles cherchent vraiment à créer des émotions fortes, euh, du lien, du dialogue, euh, une communauté avec leurs clients. Et c'est sur ces éléments-là que la solution euh, CrowdTwist va venir euh, travailler. Donc Gratuit c'est une solution d'engagement omnicanal qui va venir s'appuyer sur des mécaniques de fidélité pour récompenser les clients. Donc le but ça va être d'augmenter la customer lifetime value via des opportunités d'engagement qui vont être créées au sein du programme de fidélité. Donc ces opportunités euh, que vous allez créer au sein du, du programme de fidélité, elles vont générer des interactions euh, avec vos clients. Et c'est ces interactions qui vont donc vous donner de la first-party data que vous allez pouvoir utiliser pour venir enrichir le profil de vos clients. Donc ça, ça va vous permettre de faire des use cases qui vont être beaucoup plus poussés que peut-être les use cases que vous faites aujourd'hui euh, via l'analyse de données que vous avez actuellement. Donc, le but avec cette first-party data, ensuite, ça va être de pouvoir l'injecter dans vos outils de marketing automation, dans votre CDP ou dans vos outils de web personalization, de manière à fournir une expérience client qui va être hyper personnalisée tout au long du parcours client. Donc, au sein du programme, je vous parlais tout à l'heure d'opportunités d'engagement, donc vous allez pouvoir en créer des centaines. Le but, ça va vraiment être de créer une opportunité d'engagement qui va avoir un bénéfice et un impact pour votre marque. Donc, ici, on peut penser par exemple que peut-être vous ayez remarqué que toutes les personnes qui ont téléchargé votre application, elles s'engagent beaucoup plus avec votre marque, elles font d'achats, etc. Donc, ce qu'on va faire au sein du programme de fidélité, on va venir créer une opportunité d'engagement qui va inciter les personnes à télécharger votre application, puisqu'à la clé, il y aura une récompense avec points, par exemple, pour vos clients. On peut même aller beaucoup plus loin, on peut se dire que peut-être vos, vos analyses de campagne marketing ont montré que toutes les personnes qui avaient activé les push notifications, elles avaient tendance à faire plus d'achats également avec votre marque. Donc, dans ces cas-là, on va, on va aussi donner des points supplémentaires pour les personnes qui vont activer euh, ces push notifications. Donc un des éléments qui est important également pour le, dans le programme de fidélité CrowdTwist, c'est l'idée de personnaliser le programme en fonction du profil du membre. Donc, ce qu'on a pu remarquer auparavant, c'est que certaines personnes vont rejoindre un programme de fidélité, euh, peut-être parce qu'il y a une réduction qui est associée euh, au moment de, de rejoindre le, le programme de fidélité. Et puis, finalement, la personne, elle va se connecter au programme et elle va se rendre compte que ça ne correspond pas forcément euh, à ses habitudes de consommation avec la marque, que les récompenses ne lui correspondent pas forcément. Et du coup, elle ne va pas du tout être active dans ce programme. Elle, elle va probablement ne jamais, euh, ne jamais se, se reloguer à ce, à ce programme. Donc, ce qu'on va, qu va faire ici avec Rato, c'est qu'en fonction euh, du profil du client, donc en fonction de ses habitudes de consommation, ben on va lui présenter des manières de gagner des points et des récompenses qui vont lui être personnelles. Donc, le but ici, ça va être vraiment de créer un programme qui va parler euh, aux membres de votre programme de fidélité. Donc avec CrowdWist, euh, vous allez pouvoir venir travailler sur différents objectifs, sur différents euh, use cases. Donc, je vous parlais de tout à l'heure de Customer Lifetime Value. Donc le, le but ici, ça va être d'augmenter euh, la fréquence des dépenses. On va aussi venir travailler sur la connaissance du client avec CrowdTwist, puisqu'au sein du programme, vous allez pouvoir créer des sondages, vous allez pouvoir récupérer de l'information sur les centres d'intérêt, les préférences de vos clients. Et donc, cette first-party data, ensuite, vous allez pouvoir l'injecter dans vos campagnes marketing. On va venir aussi travailler sur des use cases d'acquisition avec la notion de parrainage. Donc, on va pouvoir récompenser toutes les personnes qui vont encourager d'autres personnes de leur entourage à venir faire des achats avec votre marque ou peut-être également de rejoindre le programme de fidélité. Et puis aussi, on va regarder tout ce qui va être autour de la visibilité de la marque, puisqu'ici, on va pouvoir venir récompenser des personnes qui vont parler de votre marque, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, on peut imaginer qu'en tant que marque, en tant qu'enseigne, euh, vous puissiez, vous, vous créiez par exemple une, une campagne marketing et puis que vous encouragez des personnes à venir partager sur leurs euh, leur stories Facebook, sur leurs stories Instagram euh, du contenu euh, et donc utiliser un spécifique hashtag pour, pour cette campagne. Donc, toutes ces actions sont pouvoir, vont pouvoir être récompensées euh, par, par l'entreprise. En termes de clients, donc aujourd'hui, on va avoir des clients qui vont opérer des programmes qui vont être sur plusieurs pays, qui vont être dans plusieurs langues. Et donc, je vais vous parler de deux de ces, de deux de ces programmes maintenant. Donc, le premier, ça va être Footlocker. Donc, Footlocker, c'est un retailer dans le domaine du fashion sport qui a lancé son programme de fidélité qui s'appelle FLX en 2018. Et c'est un programme qui regroupe plus de 20 millions de membres. Ce programme, il est actif sur plusieurs pays, dont la France. Et donc, avec ce programme, on va venir récompenser des transactions, que ce soit online et offline, ainsi que l'engagement client avec la marque. Donc, les membres du programme, ils vont avoir accès à deux choses. Donc, la première, ça va être la carte de récompense digitale hein, que vous voyez ici à l'écran, qui va pouvoir être utilisée en magasin pour récompenser euh, tous les achats. Et puis, ils vont également pouvoir euh, se connecter euh, au programme de fidélité, donc, afin de gagner des points euh, en fonction de leurs actions avec la marque. Donc, sur l'écran suivant, vous allez voir différentes opportunités d'engagement. Euh, le prochain écran, s'il te plaît, Jonathan. Merci. Euh, donc, vous allez voir différentes, ici, vous voyez différentes opportunités de, de gagner des points. Donc, ces opportunités, elles sont créées au sein de CrowdTwist hein, via des widgets, hein, ce que je vous montrerai euh, tout à l'heure. Donc, ici, on voit la notion de parrainage dont je vous parlais tout à l'heure. Il, il y a une notion qui est très intéressante ici, c'est la notion de « dis-nous en plus sur toi ». Donc, ici, cette opportunité d'engagement, elle va vraiment inciter le, le, le client donc à partager des informations personnelles. Euh, donc, sur le prochain écran, euh, vous allez voir ici qu'on demande au client, euh, bah, par exemple, pour qui est-ce qu'il réalise ses achats. Est-ce que c'est pour lui Est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre Quelle est sa pointure Quelle est sa taille de vêtements etc. L'idée ici, c'est que Footlocker, par la suite, ils puisse utiliser cette donnée lorsqu'ils font leur campagne marketing. Puisqu'on peut imaginer, par exemple, qu'on ne va pas parler de la même manière à quelqu'un qui fait ses achats pour lui-même qu'à quelqu'un qui euh, fait ses achats pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est des notions importantes pour euh, cette notion hyper personnalisation qu'on veut faire euh, lors euh, de, des, campagnes, des campagnes marketing. Et en ce qui va concerner les, les récompenses, Euh, des articles qui ne vont pas forcément être disponibles au commerce. Par exemple, ici, on voit la possibilité de gagner, par exemple, un ballon de basket qui va être dédicacé. Euh, et ça, c'est des choses que vous n'allez pas pouvoir euh, trouver dans le commerce, mais c'est par contre des choses qui vont être accessibles euh, via votre fidélité à Footlocker. Donc, on essaie vraiment de créer ce, ce lien d'exclusivité entre le membre, euh, le client et donc euh, l'enseigne Footlocker. Donc maintenant, je vais passer à euh, and Bev. Donc Aby and Bev, c'est le plus grand groupe euh, brassicole au monde. Euh, donc ils ont des marques qui sont très connues, hein, comme Budweiser et, et Bush. Euh, et donc ça c'est un c'est un programme qui a été lancé il y a quelques années et le ce programme il contient euh, les 40 marques de et euh, bien donc c'est un programme multi qui s'appelle my couleur euh, et leur objectif euh, pour et c'était vraiment d'engager davantage avec le consommateur de créer un dialogue de mieux comprendre les besoins euh, donc et comme ils sont sur la vente de bière ils sont forcément en vente indirecte donc ils n'ont pas forcément toutes les informations qu'ils souhaiteraient avoir sur le consommateur et ça peut les euh, les pour faire des campagnes marketing qui vont être personnalisées. Donc, c'était vraiment l'idée de ce programme de fidélité, c'est de récupérer de la first party data pour pouvoir mieux personnaliser les campagnes marketing. Euh, donc, MyCooler, c'est un programme qui récompense les transactions et également l'engagement client. Donc, au sein du, du programme, la première chose que vous allez pouvoir faire hein, en, tant que, en tant que membre du programme, ça va être venir de ce euh, tous vos tickets de caisse, par exemple, ou vos tickets de, de bar, de restaurant, etc., de manière à être récompensé pour les achats que vous allez faire avec le groupe AlienBeth. Donc, ensuite, on va passer à la notion d'engagement. De, Donc, euh, ici, on voit différentes opportunités qui ont été créées euh, au sein du programme, euh, notamment euh, tout ce qui tourne autour du contenu marketing. Donc, ici, on va pouvoir gagner des points, par exemple, pour euh, lire des articles sur la bière, on va pouvoir lire, euh, regarder des vidéos, on va pouvoir participer à des enquêtes, etc. Et ce qui va être intéressant ici pour, pour Budweiser, c'est l'idée de récupérer également de la force partie d'attaque qui va leur servir pour personnaliser les campagnes. Euh, donc on va demander par exemple euh, quel est le sport préféré, quelle est euh, votre marque préférée, puisqu'on peut s'imaginer, euh, si tu vas sur l'autre écran, Jonathan s'il te plaît, euh, merci. Donc, euh, on peut s'imaginer que, par exemple, lors d'une rencontre sportive, hein, si le membre a expliqué que sa, son équipe préférée, c'était l'équipe X, par exemple, lorsque cette équipe va jouer, il va y avoir peut-être un, un moment assez propice pour le client, pour la consommation de, de bière. Donc, ça va être un moment où Budweiser ou ABNB, en tout cas le groupe, va pouvoir euh, lancer une campagne marketing versement, puisqu'on euh, on on, on sait déjà qu'il euh, est, euh, il est euh, fan de cette équipe euh, qui va qui va disputer une rencontre euh, ce soir. En ce qui concerne les, les récompenses, euh, là également, on va être bien au-delà euh, de ce qui va être euh, des bons de réduction, par exemple. On va vraiment être sur euh, également l'émotion et l'exclusivité. Donc, Airbnb, ils ont différents types, euh, différentes manières de récompenser leurs clients. Euh, la première, c'est autour du merchandising. Évidemment, vous allez pouvoir accéder à des produits euh, type euh, des casquettes, des t-shirts, euh, Budweiser, etc. Mais surtout, euh, vous allez pouvoir accéder à des expérience euh, également. Donc ça peut être par exemple participer à une loterie pour gagner euh, des billets sportifs pour une, pour une rencontre euh, sportive qui va avoir lieu dans quelques mois. Donc vraiment ici, on est également sur cette notion d'exclusivité, euh, donc bien au-delà des, des, des coupons de réduction qu'on pourrait trouver euh, pour, pour ces types euh, d'enseignes. Donc, ces, ces programmes, ils ont donc été réalisés dans CrowdTwist. Hein, et l'idée ici, ce n'est pas de vous faire une démonstration de la solution, mais plutôt de vous montrer la simplicité de son utilisation. Euh, donc, CrowdTwist, c'est une solution qui a été développée euh, pour les marketeurs. Euh, donc, en tant que responsable marketing ou euh, responsable fidélité, vous allez... Pouvoir euh, vous-même aller créer vos opportunités d'engagement et vos récompenses. Donc, vous n'allez pas avoir besoin de ressources extérieures. Hein, je pense notamment euh, peut-être à vos départements euh, IT. Donc, ici, vous allez pouvoir vraiment euh, manager votre programme euh, de, de la manière dont vous le souhaitez. Donc, vous allez être complètement guidé euh, avec cet outil pour euh, les, faire les actions dont vous avez besoin donc dans le programme on a dans le portail on a quatre différentes euh, quatre différentes euh, tables qu'on peut retrouver donc la première c'est le programme donc où vous allez euh, de, expliquer la manière dont votre programme va se, va se, va se, va se euh, dérouler donc le premier ça peut être autour des euh, combien de tiers vous allez avoir dans votre programme comment va se dérouler l'idée de, des expériences de points, etc. Puis, on va passer à la partie activité. Donc là, c'est là où vous allez vraiment créer toutes vos opportunités d'engagement, que ce soit vos enquêtes, vos sondages, vos quiz, etc. Et puis, la partie récompense et analyse de données. Donc, si on regarde la partie création d'opportunités, donc ici on voit tous les différents champs hein, que vous allez devoir remplir. Donc, par exemple, quel titre vous souhaitez donner à cette opportunité, combien de points vous, donnez, vous souhaitez lui donner, quel, euh, combien de temps est-ce qu'elle va être visible aux membres, euh, à qui va-t-elle s'adresser. Donc là, on va vraiment être sur la partie segmentation. Donc sur le prochain écran, vous voyez ici qu'on vous, on vous demande en fait pour qui va s'adresser cette activité. C'est le lien avec le, la slide dont je vous présentais tout à l'heure sur la personnalisation. Donc on va pouvoir définir pour qui cette, cette activité va être, va être visible. Donc ça va être la même chose pour, la, pour les récompenses. On va avoir également quatre différentes étapes. Pour créer votre récompense et vous allez être également complètement guidé du début jusqu'à la fin. Donc, sur, on arrive ici donc à la fin de, de, de, de cette présentation. Donc, juste pour récapituler ce qu'on vient de, de se dire. Je veux bien que tu ailles sur l'écran suivant, Jonathan. Merci. Euh, donc, plateforme Cartoo c'est une plateforme marketing donc qui est pour les marketeurs. Euh, donc, vous l'avez vu, donc avec la, la simplicité d'utilisation, hein, vous n'allez pas avoir besoin de code pour euh, créer vos opportunités d'engagement ou vos récompenses. Vous pouvez le faire. Complètement par vous-même. C'est aussi une plateforme qui va être extensible. Donc, vous allez peut-être décider de commencer votre, votre programme de fidélité sur une partie de votre, de votre base, euh, peut-être avec 500 000 membres par exemple, et que vous passiez à 10 millions de membres, vous allez toujours avoir la même plateforme. Donc, il n'y aura pas de changement sur, sur ce niveau-là. Et puis, c'est une plateforme qui est simple et agile, donc qui va venir se connecter via API, donc à votre écosystème informatique, euh, donc qui permet vraiment d'élargir euh, le champ des possibles en termes de. De connectivité. Merci Charlène pour euh, cette présentation. Alors c'est vrai que ce qui est intéressant, hein, si, euh, si je remets en perspective la présentation de Charlène un peu son sont en depuis à peu près les, les 20 dernières années, puisque euh, moi, de mon côté, j'ai vu un petit peu euh, l'émergence de systèmes experts autour de la suite depuis un peu plus d'une vingtaine d'années qui reposaient sur des architectures relativement complexes avec euh, un certain nombre d'outils. Euh, la principale rupture qui est apportée aujourd'hui par une solution comme crowd c'est justement de réussir à déconstruire et déporter cette complexité et, euh, et, et justement à la rendre beaucoup plus simple à la portée des utilisateurs métiers pour pouvoir penser, designer et mettre en œuvre un programme avec un certain nombre de mécanismes ou de mécaniques qui vont être segmentés en fonction des cibles que vous adressez. Euh, très bien, bah je crois que nous sommes déjà arrivés euh, au terme de, de cette présentation. Euh, donc, un replay euh, sera disponible, hein, puisque je rappelle que ce webinaire a été enregistré. On espère que vous avez trouvé des enseignements intéressants qui vous auront permis, effectivement, peut-être de, de démystifier la complexité qu'il pouvait y avoir au, autour des solutions de fil. Vous voyez qu'aujourd'hui, euh, c'est tout à fait réalisable. On est vraiment sur quelque chose qui est assez abordable, notamment d'un point de vue euh, technique et qui ne va pas forcément imposer beaucoup de complexité, notamment sur le volet organisationnel. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup pour votre attention. Prenez soin de vous et euh, à bientôt. Merci.